un minute une minute oh, please please please right. huh? Euh, bonjour Patricia. Euh, sound check in French, enfin en français. Est-ce que tu m'entends, Michael? Est-ce que tu trouves que on m'entend bien? Super! Le tour de zaodo Bonjour, hello. Hello. Zahoudou, in French booth. OK. okay. Bienvenue à la session sur les réseaux des politiques sur l'accès significatif, un travail d'une année que nous avons commencé depuis la fin du liège précédent. Nous sommes ici pour voir ce qui a été réalisé durant les 12 mois écoulés et partager vos vous L'accès significatif résulte du grand nombre de preuves de probantes du fait que lorsque les personnes sont concectées, ils n'en servent pas de manière appropriée ou ils ne l'utilisent pas pour leurs propres moyens, mais l'utilisent en tant que consommateurs. L'accès significatif signifie qu'ils l'utilisent en tant qu'outil pour la communauté à laquelle ils appartiennent. Durant les passés, le PNMA a créé un réseau d'experts que nous appelons le groupe de travail multipartie prenante établissant des liens avec les discussions encore en cours dans d'autres forums. Vous savez que c'est un thème qui est discuté dans beaucoup d'autres endroits. En vue d'atteindre les impacts attendus en 2022, le réseau de politique a privilégié sur un plan de travail qui se connecte avec le cadre futur du nouvel IGF tel qu'il sera tel qu'il prend forme dans les salles à côté. Donc, cette session, aujourd'hui, euh, abordera les bonnes pratiques sur quatre filières de travail thématiques. D'abord, la connectivité, que vous avez entendue dans plusieurs forums. Même ce matin, il y avait une qui portait sur la connectivité en Afrique. D'autres intervenants ici euh, l'ont mentionné. Deuxièmement, il y a l'inclusion numérique, qui est très importante, aussi importante que la collectivité, c'est une approche des citoyens, c'est-à-dire l'accessibilité et le multilinguisme, les contenus en langue locale. Nous avons des exemples ici, se fondés sur les besoins, les ressources locales. Ensuite, le troisième pilier, renforcement de capacité, formation de compétences techniques. Il y a des personnes ici également qui sont des personnes ressources et qui peuvent aider. Euh, Djangwe et Mastone, co-présidente du réseau de politique avec Sonia, qui est en ligne quelque part, je ne peux pas le voir maintenant, je suis ici, bonjour, nous avons Daphne, qui est la personne qui nous aide dans ce travail, elle travaille beaucoup, et elle est tombée malade maintenant et aujourd'hui elle n'a pas pu être des nôtres, j'espère qu'elle va se rétablir sous peu. Sans perdre plus de temps, je pense que nous pouvons commencer par la vidéo. Un panéliste qui était censé être euh, des nôtres euh, aujourd'hui. Pouvons-nous voir la vidéo, s'il vous plaît? Vous pouvez tourner la vidéo, s'il vous plaît. Nous n'avons pas d'audio. Nous n'avons pas de son, pas de son. Excusez-nous, le son est à peine audible. Les interprètes ne reçoivent pas le son, le son est à peine audible. Ceci exige une coopération internationale, nous avons des mécanismes tels que le traité d'assistance juridique mutuelle, mais ils sont connus pour être lents dans un environnement Internet en ligne. La lenteur n'est pas une amie, donc il faut améliorer la capacité des pays à coopérer entre eux et franchement pour que les pays et les secteurs privés travaillent ensemble pour rendre l'Internet un endroit sûr pour tout le monde. Ceci est nécessaire parce que le secteur civil souvent a plus de ressources investies dans l'Internet euh, par rapport à d'autres pays. Donc, il y a beaucoup de raisons qui nous occupent durant les réunions d'IGF euh, qui ont lieu à Dissaba. Mais dans ce cas particulier, vous gardez en tête la redevabilité alors que vous réfléchissez à des remèdes possibles pour améliorer l'environnement de l'Internet. Merci de m'avoir écouté. Bonjour, je m'appelle Vince Surf, je suis vice-président et défenseur de l'Internet en chef. Le fait d'être ici durant les derniers jours est clair que tout le monde veut un Internet plus sûr. Il y a d'innombrables incitations à cela. La raison c'est comment se faire à une plus grande échelle, de telle manière que vous allez atteindre la sécurité efficace pour tout le monde. Nous avons également des problèmes. Il y a beaucoup de mesures incitatives, mais il faut savoir comment arriver à la solution. J'espère que d'ici la fin de la semaine, nous aurons un moyen à faire fonctionner les choses. Il semble que les deux intervenants sont d'accord entre eux. Roberto, vous nous êtes en ligne. Pouvez-vous passer la parole à Sonia Oui. de lui le la... droit de parler. Oui, je suis ici. Bonjour tout le monde. Pouvez-vous m'entendre? Roberto Giacomo. Oui, nous pouvons vous entendre. Excellent. Donc, soyez les bienvenus toutes et tous à nos sessions du réseau de politique sur l'accès significatif. Je suis ravi d'être ici avec vous toutes et tous. Nous voyons tant de partenaires et d'amis qui nous rejoignent en tant qu'intervenants en présent. plus et qui soutiennent également, ils sont intéressés dans notre mission en tant que réseau. Merci de m'accorder quelques minutes et je passe la parole à Giacomo pour s'acquitter de la modération sur place. Merci de nous soutenir tous ici. Tous nos intervenants, nos orateurs sont tous ici, y compris Sophie. Bonjour Sophie, donc nous sommes prêts à participer en ligne dès que vous nous donnez le feu vert. Soyez les bienvenus toutes et tous, je suis ravi d'être ici. Merci Sonia. Je vais présenter brièvement les orateurs. La première sera Sophie parce qu'elle devra nous quitter pour d'autres engagements. Il euh, y a un orateur que je ne vais pas introduire parce que vous le connaissez déjà. À ma gauche, vous avez C'était la liste précédente, vous ne figuriez pas. Donc ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Tigist. je suis la PDG de Habesha View, qui est une plateforme qui travaille avec les créateurs de contenu local en Éthiopie. Et maintenant également au niveau de l'Afrique, je viens du secteur privé. Évidemment, la sécurité, la sûreté de l'Internet est très importante pour l'entreprise où je travaille. Je suis aînée ici. Et je suis... Quelques temps. Je suis content de faire partie de ce panel, merci de m'avoir invité. À ma droite, il y a Marguerite Ndungour et Onika Makwakwa. J'espère ne vous tromper en prononçant votre nom. Nous avons également en sonnette Roberta qui nous aide et qui nous aide en tant que volontaire de dernière minute. Comme chaque fois en ligne, nous avons Sophie Martens de l'UIT. Faites-nous signe. Nous pouvons vous voir très bien. Et nous avons également Chris Ayeki. Nous sommes tous ici et nous pouvons commencer. Dans l'introduction de Vink, nous avons vu quels étaient les défis auxquels nous sommes confrontés dans la participation multipartite panel. Ce sont des préoccupations qui sont partagées par tous les groupes demandants et nous sommes à un niveau de conscience de prise compte de l'importance de l'Internet pour tout le monde. Comme cela a été répété par M. Gulu Thérèse dans les objectifs du développement durable. L'IGF va faire des contributions au Pacte numérique mondial. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le réseau des politiques travaille à l'identification d'études de cas collectées au sein de toutes les communautés. Et merci pour ceux qui ont envoyé. C'est un travail qui était censé être achevé il y a quelques semaines, mais en réalité, nous continuons à découvrir de nouveaux cas. Par exemple, celui-ci vient d'arriver juste hier, qui sont significatives, qui peuvent être produites, ce qui est toujours bien pour nous. Ce matin, par exemple, il y a eu la présentation d'une initiative ICANN de l'Afrique numérique qui vient d'être lancée, qui n'était pas publique jusqu'à nous arrivions ici. Donc, c'est important également de les écouter. Parmi les cas que vous allez trouver dans le rapport qui sera publié par le Réseau des politiques à la fin de l'IGF dans les prochains jours et qui sera mis à disposition, vous trouverez beaucoup de cas semblables. Aujourd'hui dans la session, nous voulons privilégier quelques-uns de ces cas. La question posée aux tous les intervenants, la première question, en se fondant sur vos expériences que vous amenez à notre attention, vous pouvez expliquer pourquoi. Vous faites l'argument pour dire que ce sont des, des cas intéressants, comment ils peuvent contribuer à résoudre le problème de l'accès significatif, significatif. Question suivante, qui sera posée dans la deuxième liste, comment cela pourra être, être reproduit répète, Un cas en Afrique ne pourra pas être nécessairement reproduit ailleurs, ou il sera reproduit avec un certain nombre de réserves. Je passe la parole à Sophie Mardens parce que l'UIT a été parmi les principaux contributeurs à cet échange d'idées et ils ont soumis trois cas. Sophie a plus d'informations, donc je lui passe la parole. Bonjour Giacomo, Sonia, chers panélistes, c'est un plaisir pour moi de vous joindre, j'aurais bien aimé être à 10 avec vous. On a contribué à nos travaux sur le développement de la plateforme de cartographie numérique pour aider à identifier visuellement les lacunes d'Internet. Et on a notre boîte à outils du dernier kilomètre de l'Internet avec des solutions réglementaires pour l'abordabilité et l'activité avec les services de connectivité et l'expérience de gestion pour un développement social-économique durable, y compris la conception d'un système de fréquence. Comme vous le savez, Giacomo, ayant participé dans votre symposium global pour les régulateurs, réaliser cette connectivité significative et la transformation numérique durable pour faire en sorte, comme Vince dit, pour que tout le monde soit en ligne de manière sûre, il faut également examiner les outils, nos produits, qui se rapportent à la réglementation numérique pour que nos plateformes, nos produits, nos travaux continuent à identifier les pratiques et les tendances réglementaires par le biais de nos plateformes produits et services tels que le symposium global pour les régulateurs ainsi que le manuel, la plateforme, la formation de réglementation ainsi que, bien sûr, les données pour la prise de décision. Elles incluent la référence GEMAC, le laboratoire des TIC et nos modèles. Nous savons tous que les régulateurs et les décideurs de politique font face à un certain nombre de problèmes qui sont liés à la thématique de ce panel. Que je vais résumer en, en, comme adoption, accès, création de valeur. L'accès, c'est de créer l'environnement propice en termes d'environnement gouvernemental, technologique pour tout le monde et pour que tout soit connecté. L'adoption, c'est pour faire en sorte que tout le monde est autonomisé à utiliser le numérique qui est abordable. Création de valeur, c'est permettre à tout le monde à pouvoir contribuer pour créer profit des des avantages. Donc il faut avoir ces, stratégies, ces outils pour qu'elles soient durables. Pour cela, il faut suivre des principes directeurs qui sont réalisables et durables. J'ai mentionné le travail que nous avons contribué ainsi que notre travail sur la réglementation Internet. Je vais me concentrer sur un aspect particulier. Dans cette transformation numérique, nos régulateurs et nos décideurs de politique, toutes nos parties prenantes, ajuste les moyens de se connecter avec nos homologues à travers les secteurs économiques et les utilisateurs finaux. Notre travail de développement des réglementations pour que le gouvernement tire parti de la transformation technologique comme moteur de la croissance. Pour la durabilité, il faut être souple et flexible. Il faut être collaboratif, coopératif, basé sur le terrain, Inclusif, innovant et ouvert d'esprit. Je sais que Gf ceci est l'un des modèles, un des processus, un principe dans lequel nous avons beaucoup de confiance. Il y a les outils réglementaires, les procédures pour promouvoir cet engagement d'une vaste gamme de parties prenantes dans ces approches collaboratives à travers les secteurs et pour promouvoir. Ces processus de prise de décision et d'élaboration de, de règles inclusives, ce sont les éléments dans les travaux soumis à vous, y compris la cartographie, l'outil de spectre, la collectivité du dernier kilomètre et quels sont les coûts pour faire participer les autres. Nous pensons que les règles et les décisions doivent être fondées sur les données actuelle dans le marché, les processus d'outils doivent être adaptés pour créer cette dynamique pour l'investissement, pour l'innovation et l'inclusion. Alors que les règles basiques s'appliquent, il faut les utiliser de manière réfléchie. Le travail des régulateurs et des données de des citoyens de politique requiert une nouvelle réflexion pour créer cet environnement propice, pour pouvoir attirer les investissements, assurer l'accès pour tous et tout ceci d'une manière... Sûr et avisé. Je serai là pour la deuxième liste de questions parce que je dois passer au groupe d'études. Je suis la personne focale sur la protection de consommation. La session commence dans 20 minutes, mais c'était sûrement un honneur d'être des vôtres. Pas de problème. Merci pour votre contribution. Restez avec nous jusqu'où vous le pouvez. Entre-temps, Sonia et Roberto vont m'avertir et on donnera la parole aux autres. Pour la discussion. Carlos est-il parmi nous? Oui, il est là. Giacomo, bonjour. Un avertissement avant de passer la parole. Ne vous basez pas sur ce qu'a fait Sophie, elle a utilisé plus de minutes parce qu'elle ne sera pas avec nous toute la durée de la session. La règle des cinq minutes s'applique désormais. Merci de m'avoir accordé cette opportunité pour être ici également pour présider le Réseau des politiques sur l'accès significatif. Avec nos partenaires Exomatica, nous avons soumis plusieurs études de cas avec un travail de plusieurs partenaires dans le sud global. Je suis ici pour amplifier, pour annoncer le travail. Je soutiens beaucoup de personnes sur le terrain, beaucoup d'organisations qui sont le, sur le terrain, faisant le travail auprès des communautés. C'est l'essentiel le, des contributions des études de cas soumises. Il y a beaucoup de communautés, comme l'a dit Sophie, qui ne trouvent pas de valeur dans l'Internet commercial tel que nous le connaissons. Ils estiment que leurs besoins de communication ne sont pas pris en compte par cet internet, en raison de la, du coût à cause de la langue, à cause du format dans lequel la communication est traitée, ils ne trouvent pas que ceci n'est pas sûr, Vince l'a dit déjà, euh, mais il faut que ce soit sûr d'une manière euh, différente, c'est là où intervient l'aspect significatif. Il y a les intérêts commerciaux qui mettent en danger notre cas. Nous travaillons beaucoup de communautés autochtones qui menacent euh, les traditions, leur culture, leur langue, ainsi de suite. Ils prennent leur communication entre leurs propres mains pour repenser à des alternatives pour ne pas placer en risque leur mode de vie. Pourquoi En même temps, ils optimisent les avantages de l'infrastructure de communication. Un exemple qui est souligné dans le rapport est celui de l'Inde. Ils placent beaucoup de leurs efforts sur le plan technique. Dans un web contextualisé, vous pouvez en lire davantage dans le rapport, rendant les contenus euh, appropriés et abordables aux personnes analphabètes, ce qui est important. La gestion du réseau nous accorde cette autonomie dans les droits de communication et c'est là où les contributions entre jeu, celles qui figurent dans le rapport. Cette communauté établie en 2012, 2012 dans l'exercice au Mexique, avec ceux qui travaillent avec les communautés, se sont rendus compte que les stratégies pédagogiques qui étaient exigées pour ces communautés doivent être repensées et centrées euh, autour du fait de la promotion des droits de ces communautés. Donc, euh, les réunions des communautés de par le monde prouvent cette situation, quelles étaient les conditions. Si l'Internet commercial tenait compte de ses besoins, les gens n'auraient pas rassemblé leurs efforts, mis leur temps pour créer ces natives pour trouver des voies complémentaires d'utilisation de l'Internet. Une condition, ce sont les besoins. Ceci s'avère être un grand besoin de beaucoup de communautés dans le monde. Un autre aspect, c'est la contextualisation. Dans la soumission du Mexique, il est reconnu que ce qu'ils ont fait ne peut pas être reproduit complètement parce que les processus éducatifs doivent être contextualisés. Mais une méthodologie a été créée. C'est le fondement pour le développement d'autres réseaux de communautés créés l'année dernière que nous soutenons en Afrique du Sud, au Brésil, au Kenya, au Nigeria, en Indonésie. Je vais placer le lien dans la messagerie ce serait très utile. Merci. Une fois que les choses sont contextualisées dans les pays et au sein des pays, à l'intérieur des pays, ces réseaux ont des comités de pilotage. Ceux qui participent dans les écoles contextualisent davantage, en profondeur, à la situation de leur contexte local. Ces trois niveaux de contextualisation constituent une condition fondamental. Merci beaucoup. Je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup d'exemples intéressants. Euh, les deux que vous avez mentionnés sont assez surprenants. Veuillez lire le rapport qui est en avant-projet pour le moment, mais les cas sont inclus. Il y a des liens qui sont intéressants. Vous avez mentionné, Carlos, les réseaux de communautés. L'intervenant, l'orateur suivant pourra nous dire quelque chose à ce sujet euh, venant de la Gambie. Oui, merci. Une des choses les plus importantes en se penchant sur la question de l'accès significatif, c'est comment vous faites participer les parties prenantes euh, pertinentes. Ici, nous entendons euh, le fait euh, d'avoir le secteur des télécommunications qui participe plus directement avec euh, le ministère. Euh, des communications, de l'économie rurale. Euh, certains pays ont le ministère des Finances en charge de la politique de l'accès universel. Si je dois le contextualiser, dans le cadre de Gambie, où nous avons 5 dollars qui coûtent pour un gigabit de données mobiles, donc pour l'homme ordinaire, ordinaire au village. Ceux qui gagne un dollar par jour, donc je placerai l'accent sur euh, l'accès. L'intéressant, c'est que les taxes sont élevées sur les compagnies de télécommunication parce que c'est la nouvelle vache à, à l'aide des, des gouvernements. Elle paie beaucoup de taxes dans beaucoup de pays africains. Donc, dans les communautés rurales, pour l'accès significatif, ces compagnies de télécommunication avoir une exonération de taxes parce que la plupart des compagnies de télécommunication, comme Ghana, ils vous disent comment, pourquoi établir un tour dans un village qui n'a que quelques centaines de personnes. En même temps, vous avez un centre hospitalier, une école primaire et 10 kilomètres plus loin, vous avez une école qui sert à des villages. Pour eux, ce n'est pas rentable. Donc, euh, la seule manière dont ce problème sera résolu, c'est que les compagnies de télécommunications obtiennent des exonérations d'impôts et, se réunissant avec euh, les sociétés civiles, comme nous faisons à Bandjoule, où nous mettons en place des centres communautaires, les coûts vont baisser. C'est un modèle qui pourra marcher parce que beaucoup de pays disposent des câbles. Dans le cas de la Cambie, nous avons un deuxième câble sous-marin. On en a avec un. Nous avons un câble sous-marin allant de l'Afrique en Europe. Donc, avoir le câble sous-marin ne suffit pas parce que bout du compte, beaucoup de personnes, pour l'accès au large bandes, devient coûteux et beaucoup de personnes dépendent sur les données mobiles. Raison pour laquelle, euh, ce qu'a dit Sophie, il me plaît. Donc, euh, avoir un processus multipartite, comme tel est le cas, tel est le cas de l'IGF, euh, fonctionnera pour avoir l'accès significatif, il faut que tous les acteurs fassent ce qu'ils sont censés faire. On ne peut pas donner une exemption au gouvernement. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour ces réflexions très utiles et très intéressantes. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu trois cas de connectivité, mais disons-le, dans la réalité, il y a un lien euh, intime avec le reste, avec le renforcement des capacités avec l'inclusion. Maintenant pour parler de cette question du renforcement des capacités je pense euh, que ma voisine va pouvoir euh, vous en parler Merci Giacomo et euh, bonjour à toutes et à tous Merci de suivre cette session je vais évoquer avec vous le projet PRIDA sur lequel j'ai je travaille depuis ces trois dernières années. Je vais vous parler de PRIDA. Alors, c'est une initiative conjointe entre l'Union africaine, l'Union européenne et l'Union internationale des télécommunications. Ce que nous faisons, c'est que nous euh, visons à trois objectifs par trois euh, manières différentes. Donc d'abord, avoir diverses dimensions de la demande et de l'offre euh, de la bande passante en Afrique, nous devons aussi harmoniser les euh, cadres politiques, juridiques et réglementaires euh, mesurables euh, sur les télécommunications et l'éthique en Afrique. Et nous devons euh, faire cela par rapport à chaque contexte et donc adapter chacun de ces cadres. Dernier point, celui pour lequel je suis là, euh, il s'agit de rationaliser les structures et processus, pardon, euh, et de renforcer les capacités. Alors, pourquoi utilisons-nous PRIDA dans ce cas Eh bien, en 2018, il y a eu une déclaration de l'Union africaine sur la gouvernance de l'Internet et le développement de l'économie numérique de l'Afrique. Nous voyons bien qu'en tant que continent, nous ne sommes pas là. Euh, nous voyons bien qu'il y a des discussions au niveau régional et international et nous devons y être. Ainsi, nous euh, nous engageons à débattre au niveau national, régional, continental et international en termes de politique d'Internet. Nous nous basons sur un processus multipartite, sur les principes. Donc, être ouvert, accessible, résilient et avec un Internet interopérable. Nous faisons cela en nous assurant. Que nous soutenons les écoles à tous les niveaux et il s'agit de régler les problèmes transversaux. Donc, euh, sur, nous avons un processus que nous avons développé en 2019 avec euh, deux points dont un sur le renforcement des capacités. Donc, sur le renforcement des capacités, qu'est-ce qu'on a fait Nous avons réalisé en 2020 qu'il fallait renforcer les capacités et nous avons trouvé le, créé un programme, un programme pour cela. Nous essayons également de contextualiser cela au niveau local. Une fois que nous avons ce programme, nous nous assurons que nous pouvons le mettre en place sur une période de cinq jours et nous faisons en sorte de faire cela sur cinq jours. Nous faisons cela avec 17 pays. Notre modèle s'adresse aux 55 États membres de l'UA, dont 33 n'avaient aucune structure ou aucun processus de gouvernance de l'Internet jusqu'à ce jour. Ce sont donc les, pays que, les 17 pays restants, ce sont les 17 pays que nous soutenons à ce jour. Il nous en reste encore trois. Et euh, d'ici janvier 2023, nous nous serons intéressés donc à tous ces pays, euh, avec notamment le renforcement des capacités. Alors ce programme est disponible en français, en anglais et en portugais. Nous faisons cela avec... Euh, donc, la gouvernance de l'Internet en Afrique centrale et dans d'autres régions. Donc, nous travaillons avec différents, euh, différentes régions pour nous assurer que nous nous adoptons à chaque contexte. Nous nous assurons que tout le monde est inclus. Une fois de plus, qu'est-ce que nous faisons Nous, nous utilisons nos experts locaux que nous avons formés sur le continent à être des facilitateurs, afin qu'ils comprennent du point de vue politique que nous puissions... Nous pouvons discuter. Nous avons des experts, euh, ou que ce soit en Afrique, pour parler de tel ou tel enjeu. Euh, nous travaillons aussi avec les ministères d'éthique afin de garantir que le gouvernement est impliqué, parce que toute l'idée ici, c'est pas seulement de renforcer les capacités, mais également de créer une, un environnement pluripartite ou multipartite. À ce jour, nous avons pu former euh, plus de 1000 participants. Nous avons discuté de ce point. Maintenant, j'aimerais vous montrer cette diapo qui montre les résultats en termes d'égalité des genres. Vous savez que les femmes doivent être amenées davantage dans l'espace digital. Quand on s'intéresse, quand on essaye d'amener autant de femmes que possible, on n'arrive pas à 50-50. Cependant, vous voyez ici que les femmes terminent plus souvent, euh, leur, euh, ce travail ce programme que les hommes. Donc, vous voyez, nous nous assurons que les femmes euh, font cela jusqu'à la fin, qu'elles sont résilientes. Ça, c'est une bonne pratique. Et ici, c'est la dernière diapo, c'est grâce à notre approche continentale. Il s'agit de contextualiser cela à tous les niveaux. La plupart des gens n'avaient jamais utilisé d'ordinateur, mais... Dans chaque pays, on les a réunis pour s'assurer de pouvoir faire cela, de pouvoir contextualiser le contexte, de pouvoir répondre aux problèmes spécifiques. Personnellement, on a eu aussi une approche de formation flexible, donc vous pouvez utiliser ce programme à votre vitesse. On s'est concentré aussi sur l'inclusion avec une parité 50-50 des sexes, les jeunes également sur lesquels on a mis l'accent avec 50% de participants de moins de 30 ans et euh, sur l'aspect durable, car nous travaillons avec l'Université panafricaine afin de nous assurer que notre programme est bien intégré dans leur programme, dans un, euh, une licence ou un master. Je vous remercie et je vous rends la parole, Giacomo. Merci beaucoup. bon euh... Donc Nous avons parlé du renforcement des capacités. Comme vous l'avez vu, nous avons demandé à quelqu'un dans la salle de se préparer pour donner un exemple de l'Afrique numérique et donc du renforcement des capacités à cet égard. Il nous rejoindra d'ici un instant, mais je pense que maintenant nous allons accorder la parole à Onika, Onika Makwakwa, car elle va nous parler d'ailleurs d'inclusion digitale. Très bien, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant de parler d'inclusion euh, numérique après que quelqu'un euh, a bien précisé euh, à quel point c'est important. Donc, euh, au moins, je n'aurais pas ce combat à mener. J'aimerais vous donner quelques exemples euh, sur euh, la... Euh, comme sur la manière dont on a utilisé euh, le renforcement des capacités pour renforcer l'inclusion numérique. Mais tout d'abord, je voudrais euh, faire un commentaire pour dire que c'est très important de s'assurer que l'espace numérique ne euh, reproduit pas les inégalités entre les sexes qui existent dans nos sociétés. En effet, il s'agit de garantir que cela ne se produira pas et ce n'est pas seulement parce qu'il euh, s'agit de l'environnement numérique, mais on ne peut pas juste. Euh, euh, créer un nouvel en environnement et euh, ne pas se préoccuper de cela. On doit faire cela de manière vraiment volontaire en s'assurant que cet espace numérique euh, réponde à certains objectifs spécifiques grâce à certaines cibles. Et en effet, notre équipe, à cet effet, a développé un programme euh, de généralisation euh, sur le, la politique de genre et de TIC afin de réellement faire de la formation pour les décideurs politiques afin de les insister quant à la manière de généraliser la politique de genre et de TIC. Alors, je crois qu'on est tous d'accord ici pour dire que le genre doit être généralisé dans toutes les politiques et donc avant même cela, c'est important de dire que euh, une partie de cet élan euh, pour travailler dans ce domaine de, de, et pour euh, généraliser la politique de genre et de TIC, et eh bien, euh, répond, est euh, oui, venue justement d'un sommet des femmes africaines, un sommet au Ghana auquel euh, nous avons travaillé sur le regroupement entre euh, euh, technologie et genre afin de répondre à l'écart numérique entre les sexes. Alors, en Afrique de l'Ouest, je peux vous donner deux exemples de formation. Donc, le Sénégal, avec un engagement de très haut niveau pour généraliser le genre dans la politique de bande passante. Donc là, il y a un objectif très clair de 33% de femmes dans euh, la participation aux services publics et au e-commerce, notamment dans les zones rurales. Très important, et ils veulent également mettre en place un accès universel avec une politique sur l'accès, notamment en termes de généralisation de l'égalité des sexes, pour s'assurer que les femmes sont incluses. Parce que si on n'a pas d'objectif, eh on ne pourra pas mesurer les progrès que nous faisons vers ce but. En Afrique de l'Est et en Afrique australe, il y a eu de, donc un atelier qui s'est tenu conjointement au lieu d'en avoir deux séparément. Il s'est tenu en Ouganda où euh, le régulateur euh, s'est lancé euh, dans une, un projet de recherche sur les données euh, sur le genre pour euh, répondre aux besoins de la formation. Parce que si on n'a pas ces données, si on n'a pas de données ventilées, eh bien on ne pourra pas comprendre où en sont les femmes dans tel ou tel pays, ni développer de politiques et de stratégies pour garantir leur inclusion. Alors, directement en raison de ce projet spécifique, eh bien l'Ouganda s'est donné un objectif et des cibles très spécifiques pour combler l'écart entre les sexes en la matière. Il s'agit d'inclure des sujets euh, tels que des articles spécifiques pour les ménages les plus pauvres. Au Ghana, il y a eu un instrument euh, créé pour euh, répondre et généraliser euh, les politiques de genre et vous verrez que tout cela se fait du côté de la demande. Alors, la connectivité, c'est important, mais c'est tout aussi important de répondre aussi aux problèmes du côté de l'offre. Parce que pourquoi les femmes ne sont pas en ligne? Ce n'est pas seulement à cause de ce que j'ai cité, mais aussi en raison des compétences et de la sûreté, des, des problèmes de, donc de sûreté et d'environnement qui existent dans nos environnements en ligne. Alors, nous nous intéressons à quelques recommandations politiques, notamment il est très important de tirer parti de l'USF afin de pouvoir explicitement répondre au, euh, à l'écart numérique entre les sexes et donc pour pouvoir soutenir la connectivité des femmes et en particulier répondre aux enjeux du côté de la demande, comme je l'ai mentionné, avec les compétences. Parce qu'on doit rester ouvert. Euh, aux... Il faut faire en sorte que les processus politiques soient rendus publics par des consultations, que les femmes soient incluses dans les consultations et les processus politiques, que nous soyons capables de comprendre exactement comment mettre en œuvre et travailler sur nos interventions euh, pour leur bénéficier directement. Donc je J'aime bien utiliser ce slogan de euh, « rien ne peut se faire pour nous euh, sans nous » et en effet il faut être inclusif, il faut trouver une manière d'impliquer les femmes et de leur dire qu'on ne va pas s'arrêter là avec des situations de centres numériques euh, où euh, les femmes ne viennent pas parce qu'il y a des problèmes de transport ou de sécurité. Et donc, on doit les consulter à l'avance si on fait quelque chose comme ça. Alors, enfin et non des moindres, on doit rester ouvert au fait de ne pas seulement avoir des technologies, des nouvelles technologies numériques, mais également utiliser les réseaux de la communauté pour être capable de faire le lien. Et nous devons commencer à avoir des modèles financiers différents, notamment la possibilité d'utiliser des fonds. Euh, pour l'éducation des femmes. Merci, merci beaucoup. Et avant de passer la parole au prochain intervenant, j'aimerais euh, demander à notre collègue ici présent donc, euh, de nous en dire plus sur son euh, projet de renforcement des capacités. Alors, nous n'en savons pas beaucoup plus que ça, mais vous avez la parole. Oui, en effet, le, ce n'est pas un projet de euh, l'ICANN, c'est un, un projet avec de multiples partenaires comme l'UIT, par exemple. Nous avons cette coalition mondiale qui s'appelle Digital Africa, mais nous avons aussi une coalition mondiale avec différents projets. Il y a différents projets qui portent sur différentes activités de renforcement des capacités Notamment, nous pouvons fournir une forme de soutien. Euh, vous savez euh, qu'ici, en Afrique, plusieurs pays ont encore du mal à, euh, avec leurs activités. Et pour nous, c'est clair que nous devons développer euh, cela. Alors, vous avez déjà identifié ces pays ou est-ce que c'est toujours un, un travail en cours nous avons déjà sélectionné dix pays. Nous essayons de trouver un équilibre entre eux dans différentes situations. Donc, dix pays. Vous voulez que je vous les cite? Euh, oui, vous voyez, nous avons besoin de trois pays pour rejoindre le projet PRIDA. Très bien. Alors, nous sommes dans cette phase, donc, je crois que quand nous aurons ces dix pays, nous pourrons avoir un, un groupe mondial à soutenir. Il s'agit de fournir un soutien au renforcement des capacités. Mais vous le savez, on ne peut pas juste former euh, n'importe qui. Ça ne va pas, ce ne sont pas forcément des gens qui vont rester dans l'organisation. Ils vont peut-être se lancer, euh, lancer leur propre euh, entreprise. Donc, c'est euh, voilà, une approche holistique que nous devons adopter essayer d'avoir une perspective technique ou de capacité technique, les aider à développer leur entreprise, qu'ils soient dans, dans le marketing ou d'autres domaines. Alors, on fait cela avec différents partenaires pour le renforcement des capacités, le renforcement des capacités techniques, et nous avons d'autres collègues. Dans différents domaines, donc nous les formons dans le marketing, le développement de stratégies. Bien entendu, c'est une approche donc holistique, réaliste également. Nous prévoyons de travailler avec différentes parties prenantes au niveau légal et j'essaierai de répondre à toute question. Mais notre approche, c'est l'approche de l'ICAN et d'autres partenaires. On n'est pas là pour venir dans un pays et dire aux gens quoi faire. Nous, on vient avec une trousse à outils, une expérience, des connaissances, des meilleures pratiques également, qu'on a obtenues dans d'autres pays d'Afrique. Et nous aidons les gens à développer leur propre stratégie. Voilà. Merci beaucoup, Laurent. C'est donc euh, sur inscription volontaire euh, qu'on peut euh, s'inscrire euh, ou inscrire cela dans le rapport. Alors, vous avez une semaine pour nous faire part euh, de cela, pour qu'on l'inclue dans le rapport. Alors, merci beaucoup pour votre intervention. Je euh, vois que. Je vois Roberto. Alors, Roberto, vous êtes l'un des membres de réseau qui, du réseau qui a contribué au travail, qui en arrive vraiment à son summum aujourd'hui. Alors, qu'avez-vous appris de la part des différents intervenants jusqu'à présent Merci beaucoup. Eh bien, je pense que puisqu'il s'agit d'un nouveau format, je pense que c'est peut-être une évolution des meilleures pratiques que, que nous avions déjà, donc des forums de meilleures pratiques que nous avions déjà. Et donc c'est l'histoire spécifique de ce euh, réseau politique euh, qui est basé sur une intention qu'on a eue il y a déjà euh, trois ans. Je dirais que l'objectif principal, c'est de réunir toutes ces expériences, car c'est important de diffuser ce type d'expérience partout dans le monde, euh, auprès de nos communautés, de nos pays, de nos communautés euh, multipartites, pour apprendre de ces expériences. Et euh, ce que nous avons fait l'année dernière, c'est que euh, nous avons obtenu de grandes contributions de différents pays, différentes régions, et euh, nous espérons que le réseau politique continuera à travailler ces prochaines années, car euh, vous le savez, chaque année, euh, cela entre dans le cadre d'une décision du MAG euh, pour savoir si ce travail continuera. Donc on espère que ce réseau euh, continuera à travailler, à débattre, car il est très important, et euh, qu'on continuera à pouvoir connecter euh, toutes et tous de manière significative. Et l'année prochaine, euh, l'une des choses les plus importantes sera que nous euh, euh, lancerons à nouveau cet appel pour des exemples de politiques de partout dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on a entendu beaucoup d'intervenants qui parlaient euh, des politiques gouvernementales ou nationales, euh, de subventions, d'incitations. Alors, que fait euh, le gouvernement du Brésil qui euh, s'est impliqué dans, ce, dans cela depuis euh, de nombreuses années Oui, alors je dois dire à l'audience que vous n'étiez pas au courant de cette question. Je vous remercie. Répondre à la question euh, de l'écart numérique, c'est vraiment une priorité pour le Brésil. Notre régulateur fait un travail incroyable pour parvenir à l'accès universel de l'Internet et c'est donc une excellente opportunité que vous me donnez parce que cinq minutes après que nous, euh, après que nous finirons cette session ici, eh bien, commencera euh, dans le Hall B, le Bunket Hall B, euh, un travail sur les réseaux de communautés avec euh, les euh, personnes qui apportent les droits de l'homme. Alors, c'est très intéressant parce que ça nous donnera beaucoup d'exemples. Le défi auquel nous sommes confrontés aujourd'hui au Brésil est très lié à l'expansion de l'accès significatif. Donc, pas seulement en termes de fourniture d'infrastructures. Ça, ça peut être un bon exemple avec les droits à la connectivité, donc des droits de première génération. Non, là, on parle plutôt de permettre un accès significatif qui permettra vraiment de faire, enfin d'entrer dans le cœur d'un travail très précieux euh, que fait le Policy Network. Alors, une chose très importante qui est faite ici euh, avec l'IGF à Addis-Abeba sur le sol africain, c'est que ça nous, euh, ça nous fournit également euh, le sens de ce qu'est une connectivité significative liées aux écarts de données. Alors j'aimerais saisir cette opportunité pour poser quelques questions aux membres du panel, notamment sur des données de la CNUSED liées au rapport sur l'économie numérique de 2021 qui a indiqué que les risques d'écarts numériques pour les pays en développement était en, en position de simple fournisseur de, de données brutes. Alors l'une des préoccupations qu'on pourrait avoir, c'est comment empêcher que cet accès numérique n'agrandisse pas un modèle qui est déjà lié l'économie de l'IG de la gouvernance de l'internet qui au lieu de promouvoir les droits de l'homme et eh bien met à mal le libre arbitre dans le pouvoir et la dignité humaine alors comment garantir dans les faits qu'on va au delà de l'infrastructure qu'on peut accéder à un modèle pour empêcher les problèmes que nous avons soulevés ici à Dissababa, à savoir le modèle du colonialisme digital ou de l'impérialisme digital dans lequel les humains eux-mêmes se tourneraient vers des chaînes d'approvisionnement mondiales. Je vous remercie. Eh bien, je vous remercie. Dès que le rapport sort, après, nous vous l'enverrons et nous vous demanderons ce que peut faire le gouvernement brésilien pour cela. Alors, merci beaucoup pour euh, votre mot de prudence. Et en fait, nous passons maintenant à la dernière question qui porte sur l'inclusion digitale. Vous voyez que les barrières ne sont pas si euh, solides. Hein. Dès que nous, que nous discutons, nous voyons euh, ce qui se passe et nous avançons de manière un peu différente. Nous voyons qu'il y a des services et des produits qui sont faits dans les langues des gens qui vivent dans tel ou tel pays. Cela donne du contenu significatif, des services significatifs. Cela permet de les transformer de purs consommateurs en citoyens numériques. Alors nous nous efforçons d'attirer l'attention de l'équipe et l'une des choses, l'un des exemples nous vient des informations et nous avons donc Chris qui va nous présenter brièvement ce cas. Eh bien, merci. Merci Giacomo. Merci à toutes et à tous. Ah, vous avez une présentation à ce que je vois? Oh, très bien. Alors, en attendant, vous savez que l'une des conséquences de la numérisation, c'est que beaucoup de pays n'ont plus de, de, de, de journaux euh, papier parce qu'ils n'ont plus de revenus pour euh, subvenir à leurs besoins. Alors, il faut essayer de transformer ces problèmes en opportunités afin de garantir la pérennité des médias locaux. Est-ce que euh, c'est correct Est-ce que j'ai raison Oui, c'est une excellente introduction. Merci beaucoup, Giacomo. Je m'appelle Chris Jackie je suis directeur de Ads for News. Je vais euh, me lancer directement sur le modèle ads for news soutient les informations locales en leur fournissant des revenus de la publicité pour leur site Internet. Alors, il faut répondre pour cela à certaines conditions et c'est cela qui garantit la viabilité du modèle aujourd'hui. Premier problème, les informations locales sont euh, inexistantes dans les dépenses de publicité numérique. Or, c'est très important pour les populations pour qu'elles puissent prendre des bonnes décisions quant à leur vie. Alors, on a entendu cette histoire déjà, on a déjà entendu cela de nombreuses fois. Euh, on veut euh, éviter euh, qu'il y ait donc euh, cette dépense de publicité numérique comme nous l'avons entendu. Tout cela étant dit ce marché de la publicité en ligne est massif, massive. c'est euh, plus de 560 milliards de dollars en 2022 et ça continue de croître à près de 15% de croissance d'année euh, en année. Donc on pense à ce qui publient, euh, aux spécialistes du développement des médias et Bien entendu, euh, aux sources de revenus, euh, aux inscriptions, aux forfaits, euh, aux revenus des consommateurs, aux revenus commerciaux et à toutes les sources de revenus. Mais c'est difficile d'ignorer que euh, voilà, nous recommandons euh, cela pour euh, faire en sorte d'avoir des revenus programmatiques. Cela doit se faire en dehors des revenus donc, euh, des réseaux sociaux. Et récemment encore, vous avez peut-être vu un article sur Twitter et sur euh, des marques mondiales qui euh, ont, se sont retirées de cette plateforme. Alors, dernière dynamique en date, euh, c'est que les marques sont plus conscientes socialement et plus responsables socialement quant à leurs décisions sur toute la chaîne d'approvisionnement, avec du, ça va du packaging du produit jusqu'à l'achat sur les médias. Alors, ces derniers, ces 18 derniers mois, on a fait des progrès à cet égard. Une grande partie, c'est de tirer parti des experts des médias locaux dans chaque pays où ceci est réalisé. Donc, nous sommes dans plus de 35 marchés. Nous avons une recherche en cours dans 12 marchés. D'ici la fin 2023, nous serons présents dans 60 marchés au niveau mondial. Clé à, au succès de tout cela, c'est bien sûr l'identification et d'entrer en partenariat avec le côté de la demande les agences et les marques qui attendent une valeur à avoir un contenu de qualité et à acheter plus éthiquement. Cette liste est petite mais est en train d'augmenter. Le dernier résultat, c'est définancer les produits qui propagent des messages de haine et la désinformation. Un examen bout à bout de ce processus. Et les réflexions à son sujet. Premièrement, il faut dire que cela concerne l'inclusion. Nous essayons d'ouvrir la porte au plus grand nombre d'organes de presse que possible. C'est assez facile d'identifier les journalistes, les organes de presse qui gagnent des prix. Et c'est assez facile également d'identifier les mauvais acteurs. Ceux qui font de très mauvaises choses, c'est en fait euh, euh, le milieu, les organes de presse qui ont trois, quatre journalistes qui produisent des contenus originaux et qui offrent des services de valeur aux communautés qu'ils desservent. Nous voulons une surface, un espace pour euh, les marques, les agences de presse mondiales. C'est ce groupe intermédiaire qui n'est pas sur le radar, qui n'est pas reconnu. Vous avez dit, vous m'avez dit, passez à votre conclusion, s'il vous plaît. Tout le processus fonctionne comme suit. Ceci, c'est un exemple, en Indonésie, nous avons eu un décaissement. on a eu un total pardon de 2000 20 sites, on a un algorithme qui a produit 1200 sites et la liste d'organes de presse fiables d'un chiffre de 650, et c'était les marques ciblées. Merci beaucoup. Ceci donne matière à réflexion. Ils peuvent faire allusion à ses amis à Blue Mountain. Je vais vous poser la question plus tard. Tout d'abord, je vais conclure avec la dernière oratrice. C'est une expérience semblable parce que nous parlons des médias et des médias pour les citoyens d'une certaine région. Exactement. Tout d'abord, je voudrais dire que nous avons des panélistes avec un bon équilibre entre les sexes. Je ne vais pas prendre les commentaires des qui m'ont précédé, je vais parler de l'inclusivité et du caractère abordable des contenus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Habisha View, voilà ce que nous avons fait. Nous avons essayé de promouvoir les contenus créés localement dans leurs langues d'origine. En 2015, d'abord, nous avons créé une plateforme pour tout le monde où les gens sont capables de visionner au niveau mondial. Également, nous sommes intéressés à des contenus locaux. Nous avons tendance également à utiliser les langues d'origine de la création. Donc il n'y a pas le transfert de culture. Pour les créateurs de contenu d'origine, on crée des plateformes pour les créateurs où qu'ils sont, pour qu'ils puissent monétiser. On a entendu tout à l'heure la difficulté d'obtenir des données. Évidemment, je viens du secteur privé, donc mon point de vue est différent par rapport aux autres panélistes. Donc, en parlant des données spécifiquement ici en Afrique, ceci constitue une des barrières de l'accessibilité et de l'abordabilité. Les plateformes de diffusion directe comme les nôtres dépendent sur l'offre de contenu facile d'accès et abordable. Nous pouvons l'offrir gratuitement par euh, s'ils n'ont pas les données disponibles et s'ils n'ont pas les moyens de payer, ce sera difficile. Pour revenir à l'équilibre entre les sexes, encore une fois, quand nous parlons de l'internet et de l'inclusivité, de l'accessibilité, c'est une bonne manière de tenir compte des deux sexes, parce que 50% des femmes constituent la moitié, la, les femmes constituent 50% de la population. Celles qui travaillent de la maison auront accès à des contenus, des documents et des informations en utilisant internet. Voilà un des points que je voudrais faire. Ensuite, comment le rendre pertinent, approprié à la personne qui regarde ce contenu, parce que c'est aspect est très important. Nous savons tous combien dynamiques les grands diffuseurs en direct, les grandes entreprises qui viennent en Afrique, qui inondent le marché durant les dernières cinq années. On a vu les grands compagnies de production et les grands diffuseurs en direct qui viennent, parce que le marché prochain, c'est l'Afrique. C'est un continent avec une très grande population, où la classe moyenne augmente rapidement. Donc, il faut privilégier le contenu produit localement, qui reflète la culture et la langue de ces pays. Il n'y a pas de problème à la création d'un contenu international. Ça montre comment vit le monde à l'extérieur, mais c'est question également de préserver les cultures de ces pays. C'est là où nous, nous intéressons, nous, nous intéressons aux langues, aux cultures qui sont honorées et parfois on ajoute des sous-titres pour les rendre accessibles. L'industrie des arts, comme beaucoup d'entre vous le connaissent, fait face à des problèmes. Les arts et cultures ont des problèmes financiers pour avoir des productions, c'est très coûteux. Mais en monétisant ces contenus, on a pu permettre aux créateurs à continuer à raconter leurs histoires sans la restriction, soit de dépendre sur les grandes organisations qui dictent le nombre de contenus disponibles et ce qui est dit également. Je vais retourner à ce que je disais tout à l'heure. Je suis éthiopienne. Nous avons un bureau ici, donc à travaillant de la base. Comment amener ce contenu au niveau international sans limiter leur capacité de raconter leur histoire de leur point de vue, plutôt que de l'adapter pour être adapté aux au consommateurs internationaux. Donc, en ce moment, nous travaillons dans la majorité des pays africains, en Éthiopie. Nous utilisons toutes les langues, la étant la langue principale. Nous avons l'oromia. Le tigré, les gouragés, autres langues utilisées. Nous avons investi, investi beaucoup pour avoir la traduction automatique. Donc, on peut l'utiliser en Afrique de l'Est, de, de l'Ouest et en Asie. Certaines des langues sont traduites automatiquement, d'autres le sont manuellement. On travaille avec le compagnie de communication c'est très important. Nous voulons avoir leurs données très peu coûteuses si on le souhaite et nous voulons que les créateurs de contenu puissent les utiliser. Nous voulons que cette plateforme soit une plateforme panafricaine dans l'avenir pour que tout le monde puisse l'utiliser et se servir des contenus. Merci. Nous voyons là beaucoup de synergies entre les plateformes si elles acceptent d'investir dans les contenus locaux et d'appuyer les créateurs locaux. Ceci viendra sous peu. Dans une minute Sonia, vous avez Suivez en silence et avec beaucoup d'enthousiasme ce qui a été dit, toutes les discussions jusque-là. Quelle est votre réaction d'abord Avez-vous recueilli des réactions des participants en ligne Merci Giacomo, aucune réaction ou pas encore de réaction des participants en ligne. Il faut dire que je suis très content d'entendre tous ces exemples des participants. Ceci témoigne du travail incroyable, en fait, et du travail qui a un impact réalisé dans le monde par différentes organisations, de celles à la base jusqu'au secteur privé. C'est encourageant. Pour nous qui travaillons dans l'inclusion numérique, pour voir également combien reste encore à faire. En, en revanche, il y a eu un recul, une régression également récemment donc, en vous écoutant tous, j'ai vu, en voyant les possibilités, tous les cas non plus, je ne vais pas dire beaucoup de choses maintenant. Je veux entendre ce qu'ont à dire les panélistes, donc je vous demande de leur poser une question et de partager plus avec nous. Tout le monde apprend beaucoup, tout comme moi, et je suis reconnaissant pour cela. Donc, je vous repasse la parole pour entendre plus ce que les panélistes ont à dire. Afonso a dit qu'il allait intervenir en ligne. Merci. Maintenant, la balle est maintenant de retour ici. Donc, voilà pour les panistes la deuxième liste des questions. Avec le privilège de l'âge, qui est le plus jeune parmi nous. Euh, je m'écoute fois, j'enlève mon casque, je mets l'accent sur une chose que j'ai entendue plus d'une fois durant les différentes interventions aujourd'hui. Une concerne euh, la prise d'action qui a un, un effet propice, qui accorde des capacités. C'est juste, question plus de la langue, c'est question de contenu local qui est pertinent. Peut-être il euh, y a des exemples un peu idiots. Si vous êtes en Nairobi, est-ce que vous cherchez euh, un problème, une difficulté d'un plombeur, ce sera pas évident de trouver euh, quelqu'un à New York. Donc la question des langues locales, c'est question également des contenus locaux. Ceci entraîne une possibilité de politique intéressante. Au Canada, il existe des règles au sujet des contenus, euh, les contenus des secteurs de divertissement et quelle quantité de contenus non canadiens viennent dans le pays. La pratique, c'est de dire... Même les grosses entreprises qui sont très pressées à atteindre l'audience africaine, certaines fractions doivent être d'origine mondiale et de pertinence, d'origine locale et de pertinence locale. Donc, il faut penser davantage au sujet de choix réglementaires qui autonomisent, qui rendent capacité les créateurs locaux utilisent des plateformes qui jouissent de capacités significatives. Je suis intéressé d'entendre cet accent mis sur la localisation. C'est question de rendre l'Internet significatif dans un contexte local. Merci et ça vient de vous. Très bien, nous avons du temps pour quelques questions. Nous commençons par euh, monsieur de ce côté de la salle. Merci beaucoup, euh, le jeune homme. Merci. Euh, bureau Kyrgyzstan, j'apporte le point de vue des petits pays comme le Kyrgyzstan, dont la population est la moitié des de celui d'Addis Abeba. La langue kyrgyz est difficile. On ne s'est pas rendu compte de euh, la, la grandeur du problème avant de commencer ce programme numérique avec le soutien de l'UE, C'était rempli un tiers, donc c'est deux tiers vides cette boîte parce qu'il n'y avait pas de contenu éducatif en kirghiz. Qu'est-ce qui nous a aidé Ce sont les matériaux de sources libres produites au niveau du monde. Il y avait un référentiel de sciences, de biologie, de chimie traduit en langue kirghize. Nous pensions que ceci serait utile pour les enfants ruraux, mais c'était même utile pour les enseignants ruraux et pour les migrants qui qu travaillent à l'étranger. C'était une grande découverte pour nous. Un autre exemple que nous avons utilisé, c'est la boîte outil GSMA. Ici, je voudrais souligner que les grandes organisations, lorsque vous produisez ces produits connaissances, elles sont très utiles. Merci pour cela. Si vous les rendez adaptables aux langues locales dès le début, ce serait encore plus utile. Merci. Je suppose que ce n'est pas une question, mais, mais plutôt des exemples. Si vous les envoyez à nous, nous essaierons de les inclure, non pas peut-être dans ce rapport-ci, mais dans le prochain. Le monsieur à côté de la dame. Je m'appelle Raoul Flammer de Electronic Frontier Finlande. Nous sommes d'accord que la connexion du dernier kilomètre n'est pas le dernier élément. J'arrive à la même conclusion que le gouvernement doit accorder une exemption des taxes aux ISP pour une large bande gratuite. Pour sortir des, comités, des réseaux de communautés pour que ce soit Internet qui est la partie la plus intéressante d'Internet. Cette approche peut être populaire également auprès des hommes et des femmes politiques qui peuvent euh, ouvrir euh, Internet pour la région rurale, en fait, ce qu'on appelle le dernier kilomètre, la dernière partie. Donc, euh, connecter les gens à l'Internet semble être une politique assez populaire. Voilà ma question. Les autres panélistes estiment-ils que ce largement gratuit accordé par les SP au réseau des communautés peut être réalisé Avez-vous un exemple d'un cas de réussite? Merci beaucoup. Merci aux panélistes. Vous avez mentionné la question du contenu local et l'importance d'avoir un contenu local et un contenu qui est pertinent. Vous pouvez avoir un accès significatif sans contenu local. Je ne sais pas combien d'organisations se trouvent dans ce bâtiment et il y a également la question du coût et de l'accès aux appareils, du point de vue de l'Afrique et des femmes rurales. Du point de vue des femmes rurales, c'est très difficile pour avoir un téléphone portable. Quand vous avez un téléphone, vous pouvez télécharger, vous pouvez diffuser, utiliser des informations, avoir accès à des informations qui sont significatives. Y a-t-il des interventions Portant sur le coût et l'accès des appareils. Dans la mesure que vous avez accès à Internet, si vous n'avez pas un appareil qui vous permettra d'y avoir accès, ça n'aura aucun sens. Donc, je suis du Zimbabwe. Euh, la personne, merci, je m'appelle Al du Kenya, de l'Institut Hawkins. Durant la période à laquelle j'étais ici, j'ai entendu qu'il y a beaucoup de travail réalisé par beaucoup d'organisations du secteur privé et de la société civile. Je voulais savoir, vu le fait que l'Internet ne parle pas la majorité de nos langues, y a-t-il une initiative que connaissent les panélistes qui rassemble les différentes activités, initiatives des différents groupes? pour sa euh, pression, pour un groupe de politique, de principes, une convention mondiale. Merci. Dernière question, ensuite nous retournons aux panélistes. Merci, merci Monsieur le Président. Je vais prendre la parole en français. Bertrand, vous avez un dernier mot à lire. Merci Giacomo. Ma question s'adresse à Madame Kepede. Vous avez décrit votre modèle d'affaires comme donnant l'utilisation des contenus locaux en monétisant votre plateforme. Pouvez-vous parler de l'aspect d'abordabilité en ce qui concerne le côté de l'achat de vos services en Afrique. Merci. Beaucoup de questions ont été posées. Pouvez-vous parler au sujet de la, des réseaux de communautés? Oui. Si nous lions les réseaux de communautés, en particulier à la localisation et au contenu, il faut savoir qu'en Afrique, il y a des endroits que nous pouvons mentionner, il existe à mentionner l'Amérique, euh, le Swahili. Prenez l'Afrique de l'Ouest, le Fulani, il est, qui a différents dialectes, le Mandinka, qui a différents dialectes, et ça continue, le raoussa de même. Et vous voulez faire de la localisation avec une seule situation, le meilleur exemple que je connais, c'est une organisation en... Gambi qui a été incubé dans mon laboratoire, qui travaille sur la violence basée sur le genre. Ils enregistrent tous ces messages en langue locale et les envoient par messagerie WhatsApp dans les différents groupes WhatsApp et les femmes s'en servent pour résoudre leur propre, leurs problèmes différents. La question des langues, la réalité dans beaucoup de pays africains, c'est que nous devons adopter mieux euh, l'anglais, le français, le portugais, l'arabe que nous avons hérité. Si cela ne peut pas être fait dans beaucoup de communautés rurales, nous manquons la meilleure option. Ce n'est pas comme en Afrique de l'Est, vous avez le Swahili, l'Amérique. Il faut savoir que la question des dialectes est importante. Google a voulu nous faire que nous fassions quelque chose sur, euh, avec le RASOA pour traduire en six pays et vous ajoutez le poula. Nous avons dix dialectes différents. Je vais m'arrêter là. Ça avait beaucoup de sens. Je ne sais pas si vous avez entendu. Euh, il y avait le directeur euh, adjoint de l'UNESCO qui parlait du travail qu'il faisait sur le multilinguisme Internet. Vous pouvez suivre ce qu'ils sont en train de faire. Il y avait des questions portant sur le genre, la dernière en français que j'essaie de traduire. Il demande quel est le blocage majeur qui entrave, qui empêche la participation des femmes. S'il vous plaît, Margaret ou Monica, pour les réponses. Je peux commencer. En premier, c'est de mon expérience. Il s'agit des contenus locaux, lisez. Un des panélistes en a parlé. Il y a trop de contenu ici. Nous parlons également du large pan jusqu'au niveau des villages. Les gens ont-ils le contenu approprié pour l'utiliser dans le cyberespace Je me quand je retourne dans les régions rurales pour trouver tous ces jeunes regroupés ensemble, ces jeunes femmes qui ont accès à des contenus, mais qui ne tiennent pas en compte de leurs besoins socio-économiques. Donc, encore une fois, il faut contextualiser ce que nous faisons aller à un village, à un pays particulier. Voyez ce dont ils ont besoin pour leurs moyens de vie socio économique et ensuite nous adaptons. Pour l'OMPSA, que vous soyez élu au Kenya, tout le monde a l'OMPSA. Ils savent si le montant de la somme n'est pas correct, et ainsi de suite. Ça tient compte, ça répond à leurs besoins. Encore une fois, pour les femmes, il faut faire en sorte qu'on s'y intéresse. Euh, pour l'hygiène, cyber, au niveau des ménages, peut-être les femmes seront il y a la préoccupation que les femmes seront, auront accès à des contenus qui ne sont pas appropriés donc il y a également la question de l'hygiène cyber au niveau internet au niveau des ménages pour que le contenu approprié est fourni merci votre réponse Maria je pense que la question des coûts de l'abordabilité reste un problème Il y a deux objectifs. Beaucoup de pays sur le continent dépensent plus de 3% de leur revenu mensuel sur un gigabit. Donc, l'abordabilité est un grand problème pour les femmes. Également, la question de l'accès, l'accessibilité et du coût abordable des appareils. Notre dernière recherche indique que dans quelques pays, c'est 30 à 40% des revenus mensuels moyens pour l'achat d'un petit pareil ménager. Il y a également la question de la violence faite aux femmes en ligne doit être abordée pour, être, pour veiller à ce que les femmes soient sûres et ne pas associer le fait d'être en ligne à quelque chose de négatif. Non pas faire face à la violence tant qu'un impact des jeunes femmes, mais c'est également la question des jeunes femmes qui vont quitter l'espace parce qu'il y a ce, ce risque On, et pour avoir, ne pas avoir l'impression que le monde est une jungle. Absolument raison. Il y avait la dernière question sur les appareils à personne pour répondre Vous voulez répondre. J'avais relevé ce défi. La d'habiter a été soulignée par tout le monde. Ainsi que Chris qui nous suit en ligne, je comprends tellement que la question de la constitue un critère, comme la dame ici l'a indiqué. Comment ces consommateurs ont accès à des appareils, c'est ces coûts sans parler des nouvelles marques, dernier cris. De mon point de vue, on a essayé de travailler avec les compagnies de qui ont été généreuses pour nous permettre d'avoir des appareils, pas de très haut niveau technologique, mais de niveau moyen, à être accessible à tout le monde, avec la collaboration des gouvernements, des compagnies de communication, des fabricants, pour mettre à disposition des appareils. Quand je parle de contenu, je parle des divertissements, de l'éducation, des langues, des mathématiques, des contenus pour enfants, c'est toute une variété de contenus que nous offrons en tant qu'entreprise, de producteurs de tierces parties, nous sommes au courant de la violence faite aux genre, faite euh, aux femmes ainsi que qu aux hommes. Ou si ce n'est pas conforme à notre plateforme, on émet un avertissement contenu. Donc, ça, c'est pour répondre à l'action d'accessibilité des appareils. Euh, le fait d'être téléchargeable. Euh, le, le minage, l'extraction des données est un grand problème en Afrique. Je peux parler d'expérience. Dans certaines parties de l'Afrique, c'est acceptable que vous pouvez télécharger et partager ce contenu. C'est très difficile pour une entreprise comme la nôtre euh, de produire euh, ce contenu parce qu'au bout du compte, les créateurs doivent gagner de l'argent pour pouvoir créer, même pour euh, subvenir aux besoins de leur famille. Donc, les compagnies téléphonie ont des rôles importants. Je parle des compagnies téléphoniques en Afrique qui gagnent beaucoup d'argent, je ne suis pas là seule à le dire. Donc, ils ont les moyens, sûrement, pour euh, permettre euh, les données accessibles, ou même zéro données pour les ménages qui en ont besoin. Il y avait la question des paiements abordables. Vous avez parlé de la présentation de l'emballage. Nous sommes au courant. J'ai dit que je suis né ici, je sais combien difficile cela est de venir en Éthiopie comme dans le reste de l'Afrique. Comment avons-nous conçu notre système Nous avons dépensé beaucoup d'argent sur la plateforme. Ce sont des investissements en capitaux. On n'a pas les récupérés, mais on monétise, monétarise le contenu produit avec la publicité, avec les abonnements. Et même avec les contenus gratuits. Parce que certains des contenus éducatifs que nous avons sont gratuits parce que nous voulons que les pays aient accès. Donc, au bout du compte, les producteurs doivent être payés. Ils gagnent de l'argent. Ils ont des familles à soutenir. Et personne n'offre cela pour... gratuitement. J'espère que cela répond à votre question. Donc, ça, c'est une bonne manière pour faire intervenir Chris. Ils veulent produire des d'informations des nouvelles fiables. N'est ce pas le cas, Chris? Vous avez quelque chose à ajouter? Si ce n'est pas le cas, si tel n'est pas le cas, je passe la parole à Carlos. Carlos a dû quitter. Carlos, allez-y de l'IPC. Merci beaucoup. Pour faire un commentaire sur l'idée de la réduction des taxes en échange de large bande, beaucoup de pays l'ont prou prouvé. Les large bandes ont été subventionnés par les fonds d'accès universel à beaucoup de fournisseurs. Une chose que nous savons maintenant, c'est que cela ne marche pas, ne fonctionne pas. Beaucoup de ces projets, soit il n'y a plus les fonds, soit l'ISP n'a plus d'intérêt. Ça ne fonctionne pas très bien. Ce que j'ai encouragé, c'est aux décideurs de politique et aux régulateurs d'être un peu plus audacieux et de faire la promotion, L'Italie la reconnue dans beaucoup de forums. Même durant le symposium mondial pour les régulateurs mentionné par Sonia, qu'il faut élargir l'écosystème des opérateurs. Il faut avoir plus de nouveaux opérateurs pour combler des cartes numériques, la facture numérique, pour avoir accès à la région où il y a la grande majorité de la population, et à la réduction des taxes. Donc ces nouveaux acteurs, qu'ils soient à but non lucratif ou lucratif, que ce soit des réseaux communautaires, ou quels qu'ils soient, il faut qu'ils soient plus nombreux pour couvrir les, les besoins de ceux qui sont desservis. Un rapport que nous avons soumis au Fonds mondial des régulateurs, c'est pour élargir l'écosystème des acteurs, pour fournir la connectivité dans les pays tels que le Brésil, l'Argentine, le Kenya. Cela a lieu, donc j'invite les décideurs de politique et les régulateurs à faire de même. Merci Carlos. Il y avait une autre question, une autre demande d'intervention de Carlos, est-ce qu'il peut se connecter à nous Merci de demander, mais je vous rends la parole, mais je crois qu'on doit clôturer très bientôt. J'aimerais juste remercier les intervenants et intervenantes de mon côté ici en ligne. C'était vraiment très enrichissant de vous écouter toutes et tous. Et J'espère que le rapport qui ressortira de cette session reflètera euh, pas seulement euh, ces cas, ces exemples incroyables, mais aussi les suggestions très intéressantes et les questions dont euh, on nous a fait part. Alors, euh, merci. Si vous n'y voyez pas d'inconvénients, va, euh, je vais vous demander de faire une courte synthèse. Tout d'abord, euh, j'apprécie vraiment... Euh, d'avoir cette opportunité très utile d'être ici pour écouter ces histoires très utiles et voir où sont les insuffisances. J'aimerais répondre sur la question du coût des appareils pour suggérer plusieurs possibilités. L'une d'entre elles étant qu'il faut que ce coût est lié à la conception. Autre possibilité, que ce soit lié au producteur local. Donc, euh, il peut y avoir, euh, vous voyez, plusieurs possibilités. eu égard au contenu et aux langues, alors je ne suis pas un expert de, ce, de cela, mais j'ai appris grâce à Google et à la, trans, à la traduction automatique, c'est que quand on construit un très grand modèle de langue unique, on peut couvrir de multiples langues. Euh, on peut parfois traduire de manière réussie même euh, si on n'a pas des euh, échantillons de paires ou de combinaisons de langues et donc normalement on pourrait penser que si on avait euh, je sais pas des centaines de langues et eh bien on aurait 100 langues et on aurait 100 fois euh, des réseaux différents des traductions différentes Or, on voit qu'on arrive à traduire des langues euh, d'une langue à une autre sans même avoir un échantillon de cette combinaison linguistique spécifique. Alors, ça, c'est vraiment un point très excitant, très enthousiasmant. Dernier point que j'aimerais suggérer, euh, ça va euh, sembler un petit peu étrange ou marrant de la part de quelqu'un de Google, mais on a trouvé que la publicité entraîne beaucoup d'utilisation euh, les gens utilisent nos services euh, en, euh, en payant donc le prix de la pub. Il s'agit de rendre les choses plus abordables. Le point le plus important qui ressort de cette session, c'est de saisir ce qu'on a entendu et de le rendre disponible euh, grâce au panel euh, sur le leadership. C'est l'une des choses que je suis impatient de voir de votre part, c'est-à-dire les éclairages sur quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés partout dans le monde pour accéder à Internet. Donc, les éclairages que vous nous offrez nous fournissent des opportunités pour se faire une idée des pistes qui nous permettront de, de trouver des solutions et je crois que si la montagne ne va pas à Mohamed, c'est Mohamed qui devra aller à la montagne. Bon, je crois qu'en effet, ce sera plus facile de partir d'ici que de partir de la Mecque. Merci beaucoup et je crois que nous allons devoir clore cette séance et ce sera plus fructueux encore si chacun et chacune d'entre vous continue à faire part de, donc fait ses devoirs à la maison sur tout ce qui a été listé. Par exemple, Chris peut écrire à Google pour demander s'il pourrait faire de la pub pour les médias locaux ou dans le secteur du, du streaming. Donc, on a les gouvernements, les organisations internationales qui travaillent là-dessus. Euh, L'IGF, c'est un très beau forum et il ne faut pas le prendre pour acquis. Euh, il faut écouter le message que Vint nous a, euh, il nous a promis d'envoyer un message au panel. Et donc, euh, j'espère que ce sera le cas. Alors, je vous remercie pour votre patience. Désolée de vous avoir retenu plus longtemps. Merci à Sonia d'avoir été avec nous. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous en ligne et hors ligne. Merci.